Depuis l'Antiquité grecque, depuis l'époque d'Aristote, en fait, le, la conception de l'univers est basée sur des sphères concentriques euh, avec au centre du système la Terre, fixe, hein, immobile, au centre de l'univers, ronde, certes. Euh, mais comme on le conçoit naturellement lorsque on regarde le ciel, on a l'impression que tout tourne autour de la Terre, qu'elle est vraiment le centre euh, du cosmos. C'est une conception qui a pu être... Euh, qui a pu être parfois contredite par quelques savants, mais ce sont des hypothèses qui n'ont pas euh, pris racine, cela change au XVIe siècle avec Copernic, qui postule que le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre est l'un des astres qui tourne autour euh, du Soleil. Donc c'est une sorte de rupture avec le schéma classique des sphères. Malgré tout, c'est une sorte d'adaptation, puisqu'on va un autre schéma classique de sphères qui tournent toutes de manière concentrique autour d'un soleil immobile encore une fois, au centre de l'univers. La question de, du mouvement du soleil et du mouvement d'ailleurs du système solaire dans l'univers, elle vient beaucoup plus tard. Donc, au XVIe siècle, Copernic pose un système qui n'est pas tout de suite accepté par tous les savants, d'autant que beaucoup de doctrines, euh, y compris religieuses, se sont fondées sur une tradition qui n'est pas strictement compatible avec cette hypothèse. Donc les deux hypothèses ont pu être jugées, disons équivalentes, mais en réalité euh, le système dominant est resté celui de Ptolémée pendant longtemps au XVIIe siècle et disons que les hypothèses de Copernic ne se sont imposées officiellement qu'au milieu du XVIIIe siècle. Cela dit, les différentes révolutions scientifiques euh, du XVIIe siècle ont largement fait adopter les hypothèses de Copernic dans le monde des savants, à partir de Galilée, de Kepler notamment. Euh, on a pu prouver, euh, par, par différentes manières, que euh, ces hypothèses étaient valides et qu'on ne pouvait pas expliquer un certain nombre de phénomènes qu'on observait dorénavant dans le ciel, notamment grâce au, au télescope, euh, dans le système de Ptolémée, qui montrait ses limites. Donc assez, pendant longtemps, les savants sont, et ont, sont restés prudents ont avancé masqué comme le disait Descartes qui est l'un de ceux qui apporte une nouvelle révolution, c'est-à-dire que Descartes est l'un de ceux qui vont réfléchir sur la matière céleste, sur la matière dont est composé l'univers. C'est un vieux sujet, c'est un sujet antique, mais c'est un sujet qui prend une nouvelle vigueur à l'époque de Descartes puisque Descartes va lui postuler que cette matière céleste, cet éther est un élément assez dynamique et que euh, les sphères ne sont pas simplement des choses immobiles ou qui tournent autour d'un axe, euh, à la manière platonicienne, mais au contraire, euh, des euh, éléments qui viennent se heurter les uns aux autres euh, dans une dynamique de gonflement, de désenflement, comme on a pu l'expliquer plus tard, notamment Fontenelle, euh, un peu comme des, comme des ballons. Et ces ballons, ces systèmes, euh, seraient tous centrés sur une étoile. Donc ça ramène le Soleil à une étoile parmi d'autres, finalement, et ça ouvre l'hypothèse, déjà imaginée par Bruno par exemple, euh, qu'il euh, y aurait d'autres systèmes euh, avec d'autres planètes et peut-être des, des, enfin, des, des systèmes de, de sphères imbriquées, un peu comme le, le système solaire, et donc que notre ciel ne serait qu'un ciel parmi d'autres. Donc ça décentre. Quand même la vision, ça apporte quelque chose de complètement nouveau. C'est la théorie des tourbillons de Descartes qui va être largement modifiée dans les conceptions newtoniennes, euh, sachant que les conceptions cartésiennes de l'univers et newtoniennes, qui euh, se ressemblent un peu de notre point de vue à distance, dans la mesure où on considère à chaque fois qu'il y a plusieurs systèmes euh, stellaires euh, similaires au système solaire, sont assez différentes du point de vue des mécaniques de l'univers. Et Au milieu du XVIIIe siècle, les conceptions de Newton vont s'imposer lorsque les théories, notamment liées à la gravitation universelle, vont être prouvées à nouveau prouvées, notamment à l'occasion du retour de la comète de Halley en 1758. Donc, Bien sûr, ce n'est qu'un début hein, des conceptions de l'univers. On ne connaît pas encore son expansion. Il n'y a pas encore les notions d'espace-temps. Tout s'en va arriver à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir de la place, puis le développement de l'astrophysique, euh, disons d'une dimension mathématique euh, également, de, des, des calculs de l'évolution de l'univers, des calculs aussi de ses origines. Euh, et euh, tout cela va encore changer au début du XXe siècle avec les théories de la relativité qui sortent de la géométrie euh, classique et qui permettent de développer de nouvelles hypothèses mais là encore une fois c'est une nouvelle histoire, un nouvel âge de l'astrophysique qui nous amène très très très loin euh, du système clos de sphères imbriquées euh, qu'on avait hérité de Ptolémée et que Copernic a été le premier d'une certaine façon à mettre euh, en, en doute de manière significative. Qu'est-ce que la cartographie céleste Cartographie le ciel, c'est avant tout faire un catalogue des étoiles et de leur position dans le ciel. Donc C'est le travail des, des astronomes euh, depuis l'Antiquité grecque. Et dès l'époque de Ptolémée, donc à partir du IIe siècle euh, après euh, Jésus-Christ, on a un catalogue à peu près fixe de euh, grosso modo 1022 étoiles ré, rassemblées en 48 constellations. Donc Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles apparemment proches dans le ciel. Euh, donc les étoiles, en fait, à cette époque, on les voit à l'œil nu. Les instruments d'observation qui vont permettre de découvrir de nouvelles étoiles n'arrivent qu'à partir de la fin du XVIe siècle. Euh, donc euh, à partir de la fin du XVIe siècle et jusque, de manière continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il y a une multiplication des étoiles. On passe de ce millier d'étoiles à à peu près 3000 étoiles à la fin du euh, XVIIe siècle et puis euh, progressivement, euh, 300 000 étoiles au milieu du XIXe siècle et un milliard d'étoiles, etc. Donc c'est une première révolution bien sûr qui est celle des moyens d'observation qui va nous permettre d'aller voir, d'aller repérer des étoiles qui sont totalement invisibles bien sûr à l'œil nu et qui étaient inconnues des anciens et qui sont parfois complètement à l'extérieur des zones traditionnellement repérées dans le ciel comme étant le siège d'une constellation. Donc on imaginait lorsqu'on on les constellations dans l'Antiquité, on voyait un astérisme, c'est-à-dire un regroupement de quelques étoiles particulièrement brillantes dans le ciel qui était caractéristique, comme le W de Cassiopée par exemple, et on imaginait qu'il y avait là une espèce de figure euh, divine, mythologique, qui se tenait dans le ciel, c'était des moyens aussi mnémotechniques. Progressivement, euh, dans les trous, euh, entre deux constellations, on va découvrir des nouvelles étoiles beaucoup moins brillantes à l'œil nu et il va falloir soit les rattacher à une constellation existante, soit créer de nouvelles constellations. Et c'est ainsi qu'on va créer progressivement des constellations nouvelles, euh, un peu partout où il y avait des trous dans le ciel, et en particulier dans le ciel de l'hémisphère nord, qui était déjà bien connu des anciens, hein, du, bassin, des, du bassin méditerranéen euh, euh, en particulier. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le ciel austral, c'est-à-dire euh, la partie observables dans l'hémisphère sud principalement. Donc on connaissait une partie du ciel austral, bien sûr puisqu'il y a un mouvement du ciel tout au long des, des saisons, mais par contre on ne connaissait pas les zones les plus polaires, hein, les zones boréales de, de l'hémisphère céleste. Et celles-là, on les connaît à partir des voyages dans l'hémisphère sud, en particulier de navigateurs, et notamment de navigateurs hollandais de la toute fin du XVIe siècle qui vont embarquer avec eux des astronomes et des moyens d'observation et commencer à cartographier le ciel. Et donc vers 1600, il y a une première vague de création de constellations vraiment importantes, qui sont les constellations de Plancius, qui ont été notamment publiées par Bayer au début du XVIIe siècle et qui sont totalement différentes dans leur inspiration, et c'est ça qui est assez amusant et qui est assez joli, souvent sur les globes célestes, comme les globes, les globes célestes de Coronelli, on peut voir dans l'hémisphère sud apparaître un indien, un toucan, un oiseau de paradis. On est sur des thèmes exotiques, des thèmes complètement différents de ceux de l'Antiquité, euh, gréco-latine, voire sumérienne, qui euh, formaient l'essentiel des constellations héritées euh, de l'Antiquité. Et petit à petit, d'autres constellations vont être créées par des savants, parfois elles ne vont pas rester, elles vont être obsolètes, euh, sur le globe de Coronelli, vous pouvez voir, par exemple, dans l'hémisphère nord, un sceptre et main de justice, ou une fleur de lys qui ont été créées par Augustin Royer, un astronome français en l'honneur de Louis XIV. Ce sont des constellations qui n'ont pas été gardées hein, ultérieurement. Mais donc progressivement, il y a des nouvelles constellations qui sont créées par euh, des astronomes. La deuxième vague vraiment importante de constellations qui soit restée, c'est au milieu du XVIIIe siècle par l'abbé de Lacaille, un Français qui euh, a fondé un observatoire au Cap de Bonne-Espérance pendant quelques années, puis à la Réunion, pour observer euh, des étoiles euh, du ciel austral, les cartographier. Et donc à partir de là, il a créé aussi toute une vague de constellations, 14 en fait, hein, qui s'inspire cette fois dans l'idée dans un peu des lumières, d'objets euh, scientifiques, d'instruments comme le microscope, comme le télescope, euh, comme la machine pneumatique, donc il rend hommage en fait, aux grands inventeurs. Et on est encore dans un, dans un thème iconographique tout à fait différent. Donc d'autres constellations vont être créées par la suite, vont rester ou ne pas rester. Et vers 1930, tout se fige un peu avec euh, l'Union Astronomique Internationale qui euh, décide d'arrêter vraiment le, le catalogue, euh, ce catalogue, non pas ce catalogue d'étoiles, mais euh, cette liste de constellations, avec des zones euh, très précises dans lesquelles chaque nouvelle étoile va forcément trouver place dans une constellation prédéterminée.